bonsoir facebook alors je suis en direct avec euh, sur ce 25e jour de live sur 30 de ce défi que je me suis lancé à moi toute seule et euh, ce soir j'ai mis le bonheur de gérer son temps pourquoi bah parce que ce matin ma collègue Swazik a partagé une photo où elle avait mis tous ses petits carnets euh, Uh, au sol, tout plein de, co de couleurs et puis elle demandait si on en avait aussi puis je dis, mais oui, oui, moi, et justement, je gère euh, j'en ai un pour faire mon agenda pour faire mon emploi du temps et euh, elle me dit, ah bah ouais, je voudrais bien voir et bah, je dis, bah ok, euh, je montre ça en live ce soir donc <rire> ça peut profiter à Swazik mais aussi à d'autres personnes et donc, bah, c'est très simple en fait, il y a quelques années euh, j'utilisais les petits agendas qu'on trouve dans le commerce classique, etc. Finalement, ça ne me convenait jamais, parce que euh, soit il y avait les horaires qui n'étaient pas assez longs, ou alors sinon il fallait prendre un grand carnet, mais ça ne rentrait pas dans le sac à main. Euh, soit il y avait une case vraiment trop petite pour le samedi qui était très chargée en activité. Soit, euh, bref, ça n'allait ça pas à mon fonctionnement. Et puis un jour, j'ai découvert le fonctionnement qui s'appelle le bullet journal. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient, vous pouvez me mettre... Euh, en commentaire, je sais pas si je vais voir en commentaire, mais par contre, hop, hop, hop, hop, hop. je vais prendre le téléphone à côté pour voir s'il y a des commentaires, et je pourrais y répondre si vous avez des questions. Hop, je mets ça là. De toute façon, le son il n'est pas branché, puisque il y a le casque sur le téléphone et que le casque, je n'ai pas à côté. Donc, euh, donc, ça me correspondait pas. Et donc, j'ai découvert ce fonctionnement de la journal, où on, on fonctionne finalement avec... Quelque chose que l'on va créer soi-même. Et c'est ça que j'ai mis en place, tout simplement. Et donc, euh, voilà à quoi ça peut ressembler, tout simplement. Hop, attends, je vais prendre une page où euh, pas trop de gribouillis en tout genre. Ah, je trouve que les pages du, de l'agenda, du leader euh, Ouais, bah voilà. Tout simplement, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que, voilà, c'est un carnet qui doit faire, euh, je ne sais pas, je pas de règles. Après chacun voit son format, bien sûr, hein, parce que voilà, moi j'ai pris ce format-là, parce que j'aime bien. Et puis, je mets en haut euh, la semaine, je trace un trait le lundi, le mardi, le mercredi, Hop, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Là en bas, j'ai de la place pour mettre autre chose. Hein, donc je mets, euh, je mets, par exemple, mes choses diverses et variées. Et puis, il n'y a pas d'emplacement précis pour les horaires. C'est-à-dire que si mon premier rendez-vous, il est à 10h, eh à ben, eh ben, 10h, il va être mis là. Et je ne vais pas perdre de la place. Et si mon premier rendez-vous, il est ben, que l'après-midi, eh ben c'est pareil. Et comme ça, ça me permet de gérer mon temps comme j'en ai envie, de faire le carnet comme j'en ai envie. Et puis, il y a aussi des pages. Hop, attendez, je vais vous en trouver une. Alors, il y a des, pas, des pages, bon, faut que je vous le montre quand même. Il y a l'agenda du leader, ça c'est une technique que j'avais prise avec Max Piccinini pour gérer le temps. Où je collais mon, mon agenda du leader avant la semaine pour avoir euh, le timing. Et puis, ce que je fais une fois tous les trimestres, hein, que je faisais, parce que ça, ça va peut-être changer aussi, mais parce que tout change. Eh bien, alors, comme ça, dans mon agenda, j'avais aussi mon bilan du trimestre. Voilà, ce que, ce que j'avais fait, ce que je n'avais pas fait, ce, que, ce sur quoi j'étais contente, les choses que j'avais pu découvrir. Et puis, j'avais aussi mes projets pour le trimestre suivant. Et en début, euh, en début de cahier, parce qu'on ne en, enfin, sait jamais si c'est arrivé que ce soit en, en milieu de carnet, mais souvent, euh, un carnet fait à peu près un de deux trimestres là je l'ai fait de appelé du 12 octobre du 12 octobre jusqu'à ah non il a fait un an mon carnet là sur celui-là il a fait un an voilà donc je mets ça comme ça pour gérer mon temps et ça permet d'être euh, d'avoir vraiment quelque chose qui me convient et donc si vous vous vous y retrouvez pas non plus dans les agendas qui existent eh bien vous pouvez créer votre bullet journal ou votre agenda vous appelez ça comme on veut c'est vrai ce qui est sympa voilà c'est que je mets aussi des couleurs montrez dans celui là par exemple euh, voilà là, là les dates elles sont marquées avec une couleur et quand je change parce que la, la, la couleur elle change alors là là le planning il commence à être un peu plus fouillis c'est un peu plus de choses euh, je fonctionne, je change de couleur au moment de la planification de mes horaires par rapport à mon travail salarié. Parce qu'on a une planification sur six semaines. Donc au bout de six semaines, je change de couleur pour avoir la nouvelle planification. Et, euh, et je, mets, euh, je, voilà. je, je varie un petit peu l'environnement. Et puis si j'ai envie de faire des dessins dessus, eh ben, je fais des dessins dessus. Et puis euh, si j'ai envie de noter autre chose, eh ben, je note autre chose et je fais comme j'en ai envie. Et puis par contre, voilà, c'est vrai qu'après, sinon j'ai des carnets autres, hein, voilà, des formats comme ça. Euh, là, c'est celui sur la médecine chinoise. Donc là, il n'y a que des choses sur la médecine traditionnelle chinoise. Parce que c'est le carnet que je remplis au fur et à mesure avec Eric. Quand on a les webinaires, quand j'ai éventuellement un rendez-vous et qu'il me donne une information précise, bah, je vais la reporter dans mon carnet dans la saison correspondante. Mais ça, c'est parce que euh, je le nourris au fur et à mesure. Il peut y avoir d'autres carnets comme ça. Voilà, donc la gestion du temps, c'est quelque chose que j'ai appris il y a très longtemps, quand j'étais en entreprise, que j'ai ré, ré, ré, réappris, ou de nouveau appris, <rire> de nouveau appris quand j'étais euh, à faire le programme en essence avec Max Piccinini, et c'est quelque chose bah, que j'ai vraiment implanté dans, dans, ma, dans mon fonctionnement pour être sereine, pour pouvoir être détendue pour ne pas me prendre la tête sur des choses diverses et variées et euh, euh, pour bah, être cool avec moi-même et du coup être cool aussi avec les autres. Parce que quand on a au niveau de son planning que c'est posé clairement, que je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que j'accepte comme rendez-vous ou que je n'accepte pas, euh, et ben, au moins les choses sont claires. Et ça me permet d'organiser euh, ce qui est important pour moi. Et je me souviens d'ailleurs, il y avait une, une conférencière, je ne me souviens plus de son nom, elle était chef d'entreprise. Euh, elle nous avait dit que la première chose qu'elle planifiait dans son agenda, c'était tous ses temps de repos. C'est-à-dire que la première chose, quand elle ouvrait un, un, un nouvel agenda, alors soit en début d'année, soit au mois de septembre, je ne sais plus comment elle, elle fonctionnait, la première chose, elle mettait, elle, euh, mettait un... <rire> Un grand carré stabi, au stabilo, hein, au surligneur. Ça, c'était week-end de repos, mercredi après-midi de repos quand c'était avec sa fille, etc. Et elle, et elle faisait ça. Voilà, donc après, chacun, chacun peut trouver ses astuces au niveau de la gestion du temps. Et si la gestion du temps, c'est quelque chose de compliqué pour vous, eh bien, au plaisir de vous y accompagner en mentorat, c'est pas forcément long. Euh, après, tout dépend de ce dont vous avez besoin, si... Euh, ben, il y a besoin d'apprendre des techniques parce qu'évidemment sur la gestion du temps il y a aussi des choses à connaître voilà euh, si je vous parle de, de batching euh, ça ne va pas forcément vous dire euh, si je vous parle de la méthode euh, comment on appelle ça euh, Pomodoro c'est pareil, ça ne va peut-être pas vous parler il y a des choses à apprendre, il y a des terminologies à apprendre avec des choses qui peuvent aider au niveau de la gestion quotidienne et euh, c'est assez chouette à apprendre et puis à mettre en place après moi ça m'a beaucoup aidé dans mon quotidien voilà ce que je souhaitais vous partager ce soir et puis euh, quoi d'autre sinon non bah il y aura d'autres choses de toute façon demain euh, c'est vrai que en ce moment je j'apprends beaucoup beaucoup beaucoup euh, je suis dans une super équipe hein, donc j'ai rejoint un programme de mentorat euh, avec Nicky dual et Nicky jet c'est pas elle qui a donné ce nom, c'est quelqu'un, c'est une des, des personnes qu'elle a accompagnées apparemment qui a donné ce prénom, euh, enfin de donner ce surnom aux personnes. Et je trouve que c'est assez, assez, assez rigolo parce que c'est vraiment le côté jet, le côté euh, rapide où euh, avec Niki, oui, on apprend à faire des choses et à changer rapidement. Euh, voilà, c'est juste extraordinaire et vous verrez l'évolution au fur et à mesure. En tout cas, j'aurai le plaisir de vous en reparler. Et donc, évidemment, je développe un nouvel environnement, un nouveau réseau. Où il y a beaucoup de vent. Je vais aller fermer le parasol avant qu'il y ait des dégâts dehors. Voilà, donc je vous en reparlerai. Je reviendrai sur le sujet. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Très bonne continuation. À bientôt.